Bonjour les amis poissons, je vous accueille pour le tirage des énergies générales et sentimentales de ce mois de janvier 2023. Vous savez que vous avez un ascendant et une lune aussi importantes. donc si jamais vous pensez que ça ne correspond pas à aller voir votre ascendant et votre lune, dans l'une des trois histoires, il peut y avoir quelque chose qui se connecte davantage à votre vie. Euh, comme c'est général, ce n'est pas forcément pour vous. Je suis aussi désolée pour le son de la caméra euh, que je pensais euh, régler, mais c'est un petit peu difficile. Il me semblait qu'il y avait une petite amélioration, mais j'en suis pas sûre. <rire> voilà, j'ai des petits problèmes. À mon avis, c'est Mercure rétrograde qui commence à me chatouiller. Mais euh, sinon, je continue mes vidéos. Hein. Au pire, je vous dis, j'ai des téléphones aussi pour euh, filmer, mais malheureusement, je trouve que c'est trop petit euh, à l'écran. Voilà. Sinon, je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, bien sûr. Si vous êtes entouré de vos proches, profitez-en. Sinon, euh, chouchoutez-vous, mangez quelque chose de bon. Voilà. Faites-vous une petite bûche, quelque chose comme ça. Si vous aimez les bûches, faites-vous un bain. Profitez de cet instant pour ne pas tomber dans la tristesse. OK Allez, on regarde les poissons. Poisson ascendant, lune, poisson... Allez, on y va. Cette fois-ci, je le fais avec vous. Secret meilleur. quelqu'un qui sort de votre vie, des obstacles à surmonter et un changement pour le meilleur. Waouh, waouh, waouh, waouh. Et un chemin vers l'argent et l'abondance qui est en train de vous attendre. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, on a un admirateur, une admiratrice secrète. Vous avez quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie, qui ne dévoile pas ses sentiments qui vous aime en secret euh, qui est peut-être même dans l'admiration simplement si c'est pas sentimental ça peut être aussi quelqu'un qui admire ce que vous faites ce que vous êtes alors attention il y a une personne qui sort de votre vie alors est ce que c'est un mal pour un bien certainement hein. des fois euh, voilà les personnes on les perd c'est une bonne raison euh, quelqu'un sort de votre vie euh, bah, peut-être euh, ce sera un obstacle à surmonter, c'est peut-être une perte d'une personne que vous aimez et que du coup euh, ça va être compliqué pour vous mais vous allez pouvoir le surmonter parce qu'il y a un changement pour le mieux pour vous qui est en train d'arriver alors sous le dessous du paquet bon là j'avais l'argent mais encore en dessous là j'ai un petit clin d'œil avec un homme qui serait plutôt euh, clair de cheveux donc, gris, roux, blond, châtain. <rire> Allez, message. C'est peut-être vous, les poissons. Si vous êtes de ces couleurs de cheveux ou la peau claire, la peau, les yeux clairs peut-être même. Allez, on y va pour les poissons. Ça peut être aussi un admirateur secret qui a les cou... la couleur de cheveux clairs. Ok. Alors, les poissons, on a la réunion, la lettre, hein. on voit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous allez vous retrouver, fêter, faire la fête, célébrer quelque chose, un événement aussi. Ah, ça me fait penser au premier de l'an. Hein. Il y a peut-être des retrouvailles par rapport à Noël et au premier de l'an. On envoie un message et on va se retrouver enfin. Alors, les poissons, on a la maison. Ah, je ne pas souvent que je l'ai, la rencontre, mais ben voilà. La joie, waouh, les poissons, la solitude et le serpent. Aïe. Donc là, vous n'êtes pas content d'être seul. Vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes dans une relation. Pardon, j'ai ma voix qui. Ça y est. Donc, on a la stabilité. On a la maison, le foyer, justement. On a une rencontre, une discussion en tête-à-tête. Tête. On a peut-être avoir une rencontre. On a de la joie avec cette personne, mais par contre. Qu'est-ce qui se passe Cette personne, euh, soit elle... Euh, alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas complètement libre hein, Parce qu'on a la solitude, le serpent. Ou est-ce que vous, êtes, vous vous sentez seul Et c'est votre euh, talon d'Achille, en fait. La solitude, ça ne vous va pas, mes amis poissons. Peut-être que le mois de janvier va commencer euh, sur des chapeaux de roue. Et puis qu'à la fin, ça va commencer à cette personne, elle va s'éloigner de vous, elle va vous laisser seule, ou vous allez avoir des... Comment on va... On va voir ce que c'est. Vous allez avoir des problèmes dans cette solitude, des chagrins, en fait. Des... De la dépression aussi, peut-être. Alors, la maison. Ah, c'est peut-être cette façon de, de voir l'amour le, le, secret, là. La maison, cet hiver, on a la faim. Ah, vous allez arrêter. Il y a une fin de cycle sur votre lieu d'habitation. Alors, il y en a qui vont peut-être partir d'ici quelques semaines. Pendant l'hiver, il se pourrait qu'un chapitre dans votre foyer, votre famille, votre lieu d'habitation euh, se termine. C'est-à-dire, vous laissez tomber, vous partez ailleurs, vous déménagez. Ou il y a une situation qui s'arrête au sein de votre foyer. Ok la rencontre, vous rencontrez quelqu'un, c'est un cadeau, Cette personne qui vous offre un cadeau sur un échec. Ici, vous êtes protégé, ça peut être une personne ici qui vous offre un cadeau parce que vous étiez dans l'échec, parce que vous étiez face à une situation justement de célibataire ou de difficulté à rester seul. C'est une rencontre bénéfique pour vous qui va vous remonter en fait l'échec que vous avez vécu dans le passé. Ça peut être la fin d'une relation la joie pour mes poissons. La lettre, donc. Le choix, donc vous allez recevoir des messages. Un message qui va vous demander de faire un choix. Et le choix de téléphoner. Le choix de vous décider peut-être par téléphone, de vous engager par téléphone ou de donner des nouvelles. Et si oui, hein, on me dit oui. Euh, vous allez répondre à un gros oui par rapport à une communication qui va vous rendre heureuse. Vous allez dire « Ok, maintenant c'est bon, j'y vais. Hein. Je n'ai plus envie d'être seule. » La solitude, la colère, vous étiez en colère d'être seul, ouais. ça a ralenti votre situation avec un signe de feu notamment, bélier lions Sagittaire. Ça peut être une personne aussi qui est seule, qui est d'un signe de feu et qui ne sera pas contente euh, que vous la laissiez. Par exemple, solitude, quelqu'un qui, qui se retrouve seul, qui est en colère parce que ça ne marche pas comme il veut. Il ou elle veut aussi. Et faites attention aussi si vous êtes en colère après un signe de feu, parce que ça vous ralentit votre vie, ça vous met euh, dans la solitude, l'isolement. Le serpent, on voit qu'il y a quelque chose de patrinat ici, le serpent, on a l'union. La clairvoyance, d'accord, et l'amour. Ah, ok. Donc, vous, vous allez voir à travers une personne qui vous a fait défaut, qui vous a menti, qui vous a entourloupé dans une union ici. Mais vous voyez clair, c'est peut-être une personne qui n'a pas tenu sa parole, quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous, et qui finalement, vous allez voir dans cette union, qui vous aime quand même qu'il vous aime beaucoup, qu'il y a beaucoup d'amour à travers cette personne, mais qu'elle était dans un état un petit peu douloureux et que du coup, ça a fait de votre relation une catastrophe ou quelque chose qui s'est terminé, comme un échec. Ah, Je le vois avec ça. C'est une rencontre cadeau. On vous dit échec protection, c'est-à-dire que si ça n'a pas marché la première fois, peut-être que tu auras une deuxième chance ici parce que ça t'est réservé. Vous avez eu juste du ralentissement avec une personne que vous aimez, mais qui n'a pas osé être honnête avec vous, et que du coup, vous savez voir que cette personne vous aime, et que c'est une union peut-être qui est plus ou moins protégée, destinée. Euh, cette relation a peut-être été aussi ralentie par un signe de feu extérieur, c'est-à-dire Bélyon Sagittaire, qui était en colère de votre relation. Et du coup, vous allez avoir des bonnes nouvelles venant, euh, voilà, euh, vous dire, ok, maintenant, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord, j'ai la joie par rapport à une, à une communication et je dois choisir, oui, par téléphone, je vais dire oui. Et ça va marquer la fin d'un cycle sur cet hiver, ok C'est pas mal, hein C'est pas mal. Ok, c'est pour ça qu'il y a la réunion, c'est pour ça qu'il y a la réunion, vraiment, hein on voit qu'il y a un cadeau malgré un échec. Vous êtes protégé. donc Même si vous échouez dans une relation, dans une situation sentimentale, matérielle, on voit qu'il y a une, des retrouvailles ou quelque chose qui va bouger. Après avoir vécu des mensonges et des, une sorte de trahison euh, ou de non-acceptation d'une union, vous voyez que vous avez de l'amour quand même dans cette union. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'investir. Parce que peut-être il vivait quelque chose comme une colère intérieure. Il était seul et il devait... Si surtout si c'est un signe de feu ou qu'il y a un signe de feu qui s'est opposé à votre relation ok, allez, je, je continue le domaine Oups. allez, poisson janvier poisson, mois de janvier ah ah, nouvelle relation sur le janvier 2023. Enfant, Ouh <rire> On a désir et passion. Donc quelqu'un qui vous désire sur le plan physique, mais qui peut être dans une relation toute nouvelle, toute joviale, toute euh, euh, une relation pure, une relation où on profite de l'instant. Euh, voilà, c'est le bébé, c'est l'enfant, c'est celui qui découvre l'amour avec euh, béatitude. <rire> On a envie peut-être l'un de l'autre, mais on n'ose pas se l'avouer, parce qu'on est comme deux enfants. Désir, envie et passion. Donc, on a une relation un petit peu plus sexuelle ici. Attention, hein. ça ne veut pas dire quelque chose de solide. C'est envie d'aller plus loin ou envie de se rapprocher physiquement, alors qu'on est sur une relation débutante. Euh, on a des besoins. Poisson. Alors, moins que ce soit des désirs de faire euh, des enfants. Eh oui, désir de faire des enfants. Période de rencontre. Ok. Ah la voilà la solitude. Et on a trahi. Ah la voilà. D'accord, j'ai compris. Cette histoire de serpent et de cage. Donc attention. Vous avez pour certains poissons euh, des possibilités de rencontre. Des possibilités, effectivement, qui s'ouvrent. Mais vous allez voir que vous ou ces personnes sont emprisonnées. Vous êtes emprisonné. vous n'avez pas encore trouvé la clé de votre cœur, du cœur de l'autre. Et du coup, ça va être vécu comme une trahison, un mensonge ou une déception plutôt. Une déception par rapport à une relation qui vous emprisonne. Si vous rencontrez d'autres personnes, attention, méfiez-vous, ces personnes ne sont pas toutes honnêtes, j'ai envie de vous dire. Hein elles sont pas toutes honnêtes, elles ne sont pas aussi blanches que vous pensez, euh, elles vont peut-être même vous bloquer, dans une certaine solitude. Donc, attention à tout ça. Un désir. Ah oui, désir. Donc, ça peut être des relations qui sont plus sur le plan sexuel. OK euh... Donc, là, il y a des voyages. Il peut y avoir un voyage qui va... Il peut y avoir un déplacement important. Prochain. Un déplacement important, prochain voyage va Oui, regardez, j'ai les sorties ici. Vous pouvez peut-être être invité à voyager, à partir, à sortir. Donc, pas de précipitation dans toutes les relations que vous allez faire. Si vous êtes en couple, euh, j'ai envie de vous dire, faites attention aux autres relations, aux autres possibilités de rencontre. Parce que vous êtes dans une période où il y a beaucoup de monde qui peut souffrir à vous. Mais euh, vous allez être déçu par ces rencontres. Ok, euh, Donc, euh, si vous êtes célibataire, du coup, faites attention à qui vous avez en face, que ce ne soit pas quelqu'un qui a envie juste de relations sexuelles, parce qu'on avait le désir, hein. et une personne peut-être un peu immature ou jeune. Alors, il y aura certainement un voyage, un déplacement qui sera important, où vous allez être invité à sortir. Ok, Il n'y a que ça qui me dit que euh, vous pouvez espérer quelque chose d'autre. Plus tard, ok. Je vous fais de gros bisous. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Bye bye. Prenez soin de vous et bonne, bonne fête de fin d'année.